Qu'est-ce que tu vas faire maintenant qu'il t'a trompé? Et en plus, tout le pays sait. Rien. Ah. Rien? Mais non, rien. Je ne comprends pas. Ça ne te dérange pas? Alors, écoutez, tout le monde trompe. Tous les hommes trompent leurs femmes. Donc, si on devait se déranger pour des histoires d'infidélité, on ferait ça toute, notre... toute la vie. Et donc, tu vas laisser passer? Mais tu veux que je fasse quoi? Il m'a déjà trompé. Donc, j'aurais beau crier, ça changera rien. On ne peut pas revenir en arrière. Attends, Claudine. En général, les femmes trompés quittent leur mari. Ah bon Hillary Clinton, elle n'a pas quitté son mari. Non Et tu veux que moi, je parte Que je laisse tout ça là Que je parte Ça ne va pas. Mes <rire> filles, vous devez apprendre à voir plus loin. <rire> Il faut nous expliquer parce qu'on ne comprend pas. Tous les hommes trompent leurs femmes. C'est comme ça. Donc si tu quittes un homme qui te trompe pour un homme qui va te tromper, ça va changer quoi à ta vie donc, tu veux dire que tu ne vas jamais quitter un homme parce qu'il t'a trompé Il y a certains cas, oui. Si un homme pauvre te trompe, là, tu peux le quitter parce que tu espères trouver mieux. Mais si c'est un fils de milliardaire qui te trompe, tu vas le quitter pourquoi Ça n'a pas de sens. Et donc, il est tout excusé, alors Ah oui, bien sûr. Mais, je ne vais pas lui faire savoir. Non, non. Je vais bouder. Je vais bouder, je vais le laisser mariner. Et euh, <rire> grâce à cette histoire, je vais pouvoir obtenir tout ce que je veux pour les six prochains mois. Ces choses-là, les filles, il faut les prendre à son avantage.